Oh! <rire> Salut, c'est moi. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, il y, y en a qui me connaissent pas, ils arrivent ils voient, ils voient moi. Hein c'est qui lui? bah, eh ben, c'est le meilleur, c'est Mary. Voilà. Je suis quelqu'un de très rigolo, très gentil, mais un peu perturbé. C'est ce qu'on me dit souvent. Alright, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Est-ce qu'on peut accueillir Furious? Il n'y on, on, en a, a, a pas un autre. T'avais... T'avais dit qu'il y avait... Genre, on est obligé, quoi. Bonsoir, Furious Déjà, déjà le mec s'est sait pas parlé quoi. <rire> voilà, voilà on en est, quoi, quoi. Attends, faut que je branche la manette Le casque, je le branche où <rire> Bonsoir Ça va Bon. Bah écoute, euh, oui Alors après, j'ai entendu Mary parler de 22 wins en ranked. Non. Euh... J'ai jamais dit ça. Et, euh, et je préfère calmer les ambitions quand même, parce que euh, autant 6-4 ça fait 3 jours qu'il a pas joué, autant je suis pas loin des 3 ans quand même. Attends, attends, es en train de dire que t'as réinstallé <rire> le jeu sur PC et tu vas jouer sur PC rien que pour la Salty Academy Absolument. Avec une manette Alors une manette, elle est prête à être branchée. <rire> ah le mec il peut dégainer. Oh. Voilà, parce qu'on sait jamais. Est-ce que tu penses que tu peux être meilleur à la manette que certains joueurs euh, clavier souris Premier drama de la soirée. T as, t as, t as. Bah évidemment, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont giga nuls clavier souris. Ah donc il faut qu'on tombe Genre. sur des gens giga nuls. Voilà. Ok, c'est vrai... à partir de quoi giga nul Vas-y, euh, que, que tu te fasses plein d'amis ce soir. <rire> <rire> <Alors> en, plus, <rire> en dessous de gold. Ouais, ouais en dessous de gold oh, oh Donc, Furious estime que les personnes en dessous de gold sont archi mauvaises et claquées au sol. Non, juste rincer quoi. <rire> et ouais, Donc, Et je ne peux pas jouer. Ça me met que Uplay ne peut pas démarrer le téléchargement. Alors qu'il vient de se finir. Ah. Euh... Fais contrôle alt supr et regarde si euh, dans tes gestionnaires de tâches, t'as pas R6 qui tourne en fond. Ah mais c'est vrai qu'en plus, du coup, euh, par extension, est-ce que tu es tu es pas très bon sur Windows non plus <rire> ouais, ouais d'accord, ok. C'est bon, je t'ai envoyé une requête. Alors, mage plus F2. De quoi Rien que dans la façon dont il a tapé. <rire> je sens le je sens le policier, tu Alors, mage plus F2. J'arrive pas à y croire. De quoi T'as un champion de pro League de Xbox qui vient jouer sur clavier souris, quoi. C'est comme si Zinedine Zidane venait jouer avec nous au curling, tu vois. Ouais, alors en vrai j'ai déjà la manette de brancher donc je suis. pas serein hein Oh ça fait bizarre d'entendre une Valkyrie alors que c'est moi la Valkyrie tu sais. Enfin une MPX. Ouais, une MPX euh, ouais. Ouais. <rire> Et t'en penses quoi du fait qu'un attaquant va avoir le, le, le bruit d'une arme de défenseur maintenant quoi Ça je trouve c'était infâme par contre. Je trouve ça dégueulasse. Ouais parce ouais, que tu vas avoir le mec une fois. Le mec va te tirer à côté de toi, que tu vas te dire c'est ton pote. Et en fait c'est un ennemi. Est... Mais est-ce que tu crois pas que dans les casus a hein, la plupart du temps ils font pas gaffe à ça ah, les casus ils vont pas forcément gêner, ouais. Ouais, faut-il moi Au top encore Dans mon dos, dans mon dos, SK du bas. Et je l'entends en haut, lui, c'est fou. SK autoroute, toi. Nice Yeah T'as fait ton kill J'ai euh... fait où le kill, kill Il l'a fait, il l'a fait Oh t'es un monstre fais euh... bon, En vrai j'ai sorti la manette dans le... toi. Located... T'es sérieux <rire> oh, putain Moi j'ai sorti le pompe en attaque avec Thatcher Ah oh, le bat Il est où Il m'a mis un coup de pompe aussi, il est au top, euh, cigare. Nice il suffit on va voir ça, là t'es à la manette là Putain, il a un mec Ah oui on voit, on voit, ah oui oui, ah oui oui, oui. Oh. En attendant, <rire> en attendant, hein, bon bah voilà, il fait le taf Attends tant que ça fait les kills hein Ça te manque ouais. la compétition Furious Ouais est-ce que t'as en fait pas. le deuil Non, alors je dirais pas que c'est la compétition qui manque Mais l'équipe C'est-à-dire euh, d'avoir Chrisco en trax Lyon et Bios, euh, à discuter quoi. C'est vraiment l'équipe et la vie en équipe qui me, qui me manque plus. De... Et pourquoi vous n'avez pas fait une colocation comme ça ça règle le problème <rire> <rire> il est con. Ça arrive Kitchen. Est un ok. Oh. En face, en face, putain il pique mon kill La, la knock est toujours dehors Je crois qu'elle est rentrée. Ouais elle est rentrée, elle est juste devant moi. Tu peux la ping ah, elle est juste en dessous de moi là mort T'as de... euh, failli louper la honte On a un ratio de 100% de win euh, sur cette map En casu En casu ouais. Casu. Ouais casu. <rire> Je pense pense qu'il est bon ah de le rappeler Oui bah ça reste une, quand même une belle, une belle, une belle, une belle statistique hein. Fufu que penses-tu du style de jeu des Fnatic Pas ouf ah. Moi j'ai presque envie de te demander que penses-tu du style de jeu des Fnatic sur Border <rire> Ah c'est virtue hein C'est pas même du jeu très agressif c'est que ça dépend des... On ne saura jamais ce qui se passera après. Voilà, oh, ça dépend vrai. des. Ça dépend j des quoi j'ai personne qui doit trop tirer sur la coke Non, ça dépend de. Enfin, lorsqu'il ouais. jeu est très agressif. Là, ça, ça a coupé, de... il voulait ouais. dire la cocaïne. La... <rire> <rire> non, non, ça, ça dépend que des duels quoi. Donc, euh, que de la forme de chacun à cliquer ouais. sur les têtes quoi. C'est pas assez axé que sur la, la strat quoi. Spawn kill aux pompes, ça se fait ou quoi Pas vraiment. Ah. J'y fuse Ah bah oui, bah c'est normal. Il plus personne. <rire> mais maintenant je joue Tature Pompe par exemple. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'en attaque j'ai un peu plus de mal avec mais... le concept quand même. Ah <rire> bah alors l'heure ça s'est passé bien. A hein. la limite une Ying Pompe. Ying ouais. Pompe. Fais voir, je vais ouais. essayer. Ying Pompe, mais bon, faut savoir où est-ce que ça va être, où est-ce qu'il y a une poche de résistance et comment est-ce que ouais, tu peux la Ouais, bon, bah, j'imagine bien les poches. Et que ce soit pas Warden en face maintenant. Ouais. ouais. J'utilise ouais. pas mes gadgets, t'inquiète. <rire> Avec une gym c'est dommage. Eh hey, je suis pas con hein. Je t'aide, vu <rire> Non mais genre euh, bah. Ah oh non bah ça fait mal ça. Ouais le pompe, bof. <rire> j'ai pas l'habitude de jouer parce que j'ai jamais joué contre des gmails. T'es gaffe t'as une lésion là. Ah ouais, je t'ai tué. Ok, nice. T'es vachement précis à la manette quand même. Ouais. Oh les mecs, il a une manette regardez ce qu'il fait! Je suis en train de battre au top. Avec euh, personne en fait. Dommage. Hein Allongé sur le. Friendly, pied. Sur ta gauche. Ah il est resté devant. 4 last est. Il est où? Je l'entends, lui. Hein. Oh Putain, là là. mais ce mec, c'est master of the. Hein? Mulette master, on va dire. <rire> on se fait carrer par un mec à la manette. 4 hein. <rire> <Quatre> kills! <rire> Sur moi, sur moi. En bas euh, Ouais, tout en bas. Resto au niveau du bar. Deux. Et avec le cast du joueur français en live, euh, le Furious Vitality, regardez le positionnement, le crosshair placement, la rotation du joueur français, magnifique, quel game sense, et regardez le travail, regardez ça, le punch, 360 to the air, jump outside, oh là là, mais c'est, qui est cette personne, mais qui est ce joueur Et voilà, les statistiques les mecs. Et quand tu, tu y rejoues de temps en temps un Rainbow Six à la manette ou plus du tout ah non, vraiment jamais. Mais ah ça ouais. te manque pas le jeu Le jeu te manque pas Mais En fait je, je le consomme super bien en cast et en spectateur. Et ça me suffit amplement. D'accord. Mais tu joues à quoi alors en ce moment A ah, des Battle Royale, PU ou Apex. Non mais en vrai Comment jeu. Comment ça se fait Comment ça se fait Rainbow Six t'as tout donné. Comment ça se fait que tu euh, t'es pas envie de jouer euh, un ouais, minimum parce quoi Parce que justement, euh, Rainbow Six, tu veux, si je perds ça me saoule. Ouais genre je, je vois pas, même me lancer une casu pour pas la gagner, ça, ça, ça va me saouler quoi Et j'ai pas envie de trop tryhard le jeu enfin, pas, En fait quand je me mets à jouer aujourd'hui, c'est pas pour tryhard je, je me lance dans ma game, que je finisse top, top 50 ou top 10 ou top 1 je m'en fous Je m'amuse Sérieusement tu t'en fous Alors je préfère gagner <rire> euh, <rire>